Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est pas euh, très drôle et euh, j'en ai encore jamais vraiment parlé euh, Je vais vous parler de mon expérience avec le Covid Et elle est pas super positive <rire> Hello Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà J'espère que vous allez bien euh, Bon, moi ça va, même si le sujet que je vais aborder est pas très très cool Ça va euh... Je suis toujours dans mon insomnie de l'espace temps mais euh, sinon ça va. <rire> J'ai dû dormir 3 heures cette nuit donc euh, bon, voilà. Je commence à m'y faire Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne si le contenu t'intéresse Commente cette vidéo si toi aussi tu as eu le Covid euh, Et raconte-moi ton expérience parce que ça m'aidera à me sentir un peu moins seule Et n'hésite euh, pas à aller voir un petit peu ce qui se passe sur mon site internet Parce qu'il y a plein plein de choses euh, Notamment ma nouvelle formation Et aussi mon suivi de prog ultra personnalisé Donc... N'hésite pas à y aller, ce sera un grand plaisir de te coacher ou de t'apprendre à faire tes propres séances. Bon, aujourd'hui, c'est un sujet pas facile pour moi à aborder. C'est pas facile pour moi parce que, parce que j'en parle pas, parce que je suis pas quelqu'un qui parle de mes problèmes. J'ai appris à ne pas dévoiler mes problèmes et à avancer avec, coûte que coûte. J'ai été, euh, été pr pratiquement toute ma vie, en fait, j'ai été comme ça. Euh, voilà, je suis pas quelqu'un qui parle. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc et c'est encore moins mon truc de me plaindre, mais là, ce que je traverse, franchement, sincèrement, c'est difficile. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai eu le Covid en septembre, je pense. Alors quand je l'ai eu, j'ai pas eu l'impression de l'avoir. La preuve étant que j'étais en week-end avec une copine euh, et que qu'on a même dormi ensemble enfin, à l'hôtel et tout, puisque que bon, on dort, quand on voyage toutes les deux, on dort tout le temps à l'hôtel. Elle, elle n'a rien eu du tout. Donc, en fait, moi, je me suis rassurée en me disant que bah, non, c'était pas le Covid, tu vois. Il euh, faut savoir que, euh, du coup, pendant cette période, euh, j'ai été malade, je pense, deux jours. J'ai eu euh, le nez bouché qui coulait beaucoup et j'avais très, très mal à la tête. Donc, euh, je me shootais au Doliprane 1000, quoi. Euh, C'est tout. Et à la fin de ce week-end-là, donc, ça commence à aller mieux et là, plus de goût. Plus de goût, plus d'odorat. Rien. walou well, nada. Rien. On allait au resto et je chantais. On buvait du vin je chantais. C'était vraiment pas cool parce que c'était un petit week-end en plus. On s'était fait un espèce de petit week-end gastro. On allait pas mal le... au resto et tout. Et bah moi, j'ai pas trop profiter en fait, enfin j'ai pas senti grand chose quoi donc euh... mais euh, je leur disais rien tu vois, je leur disais rien parce que voilà moi je voulais profiter de mes amis c'était un cadre super cool, c'est bon dehors et tout, donc, bref je rentre chez moi, je, je me soigne et tout euh... et voilà et je récupère et tout est je mets environ je pense trois bonnes semaines à commencer à ressentir quelque chose quand je mange a savoir que pendant que j'avais ça là, pendant les trois semaines, je pouvais croquer dans, dans, dans une merde de chien <rire> Les yeux fermés J'aurais jamais deviné que c'était une merde de chien Vraiment, sincèrement, c'était vraiment, il n'y avait plus rien J'ai commencé à retrouver mon goût petit à petit Donc ça m'a plutôt rassurée parce que bon, j'étais assez contente J'ai retrouvé, non nan nan Et vers euh, donc septembre, octobre, vers novembre euh, ça a refait le sens inverse Donc j'ai recommencé à perdre le goût et l'odorat En fait, c'est jamais revenu normalement Jamais, c'est jamais redevenu normal. Mais je commençais à reperdre Et un jour Un jour, il y a une odeur qui a commencé à s'installer en fait Une odeur Mais Je ne pourrais pas la décrire C'est une odeur, je la sens partout Là, je la sens pas Mais je la sens l'eau sans cette odeur Mon euh, haleine Sans cette odeur euh, Ça a une odeur je sais pas Ça sent pas très bon Mais ça sent pas mauvais non plus Ça sent un peu les plantes genre c'est chelou euh, Et en fait j'ai commencé à la sentir partout à la place des odeurs De base en fait Là j'ai commencé à m'alarmer un petit peu Mais bon voilà rien de, rien de spécial euh, Et puis finalement Ça a continué comme ça de pire en pire Aujourd'hui euh, mon café n'a plus la même odeur. C'est plus. C'est plus l'odeur du café. C'est une odeur de café, mais genre. Euh, aux plantes. <rire> Ma nourriture n'a plus la même odeur. Et du coup, n'a plus le même goût aussi, accessoirement. Les mauvaises odeurs n'ont plus la même odeur. La pollution n'a plus la même odeur. Mon parfum. Mon parfum, il, il sent. Mon parfum que j'ai adoré. Ça fait des années que j'ai le même parfum. J'adore mon parfum aujourd'hui sans le vinaigre. Le Javel n'a pas d'odeur. Franchement je vous dis ça mais enfin, ça me pèse de ouf. Ça me pèse de ouf parce que ça fait 5 mois maintenant. 5 mois maintenant que je sens plus rien. Que, enfin, que tout, tout ce que j'avais en fait euh, tous mes repères ont disparu. Et du coup ça c'est vraiment juste une partie. Il y a aussi la partie respiration qui elle m'a posé énormément de problèmes. Quand j'ai repris l'entraînement, je, je, je respirais pas, en fait. Je respirais pas. Il m'est arrivé plusieurs fois à la fin de workout de pleurer, en fait. De.. Pas d'énervement, mais de, de tristesse, de pleurer, de tristesse, de me dire mais. Pourquoi Genre. Pourquoi je.. je pourquoi j'arrive pas à respirer sur un workout comme ça Genre, pourquoi c'est si dur en fait et, euh, et ça, ça me faisait quand même, ça m'a fait énormément de mal, ça a mis beaucoup de temps à revenir. Je dirais pas que c'est revenu à fond, parce que des fois, je suis obligée de... Je suis obligée de faire ça, en fait. Et si j'arrive à reprendre mon souffle en entier, là, comme ça, ça va. Mais souvent, ça bloque, en fait. Souvent, ça bloque, et ça, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que la respiration, ça a été très difficile pendant les trois premiers mois. Très très très très très très difficile de respirer sans rien faire même en plus hein, de respirer. Alors à l'entraînement, je vous dis même pas, euh, j'étais à l'agonie. Alors que, alors que voilà, euh, ça a été vraiment une période très difficile. Aujourd'hui, la respiration, ça va. Maintenant, je, je suis bien. le problème, c'est que je suis allée voir des ORL et en fait, euh, je commence à faire des allergies sévères que je faisais pas avant. Alors, je pense que c'est à cause du masque, mais euh, je commence à faire des allergies très sévères. Euh, je suis sous traitement au niveau du nez, euh, ça fait euh, bah, bientôt trois semaines, ça passe pas, ça coule tout le temps, genre mon nez coule tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça fait quatre mois que mon nez coule, euh... il faut que j'aille faire une IRM du cerveau, et franchement, sincèrement, je suis vraiment pas du genre à me plaindre Mais là ça commence à devenir très très très dur Ça devient très très dur pour mon mental Très dur d'imaginer faire euh, D'éventuelles compétitions dans des conditions comme ça Parce que du coup je me sens pas bien Je me sens pas bien et ça joue beaucoup Sur mon mental, ça joue sur mon sommeil Ça joue sur, euh, sur Un milliard de choses en fait Et je me sens pas bien une, une, Genre je me sens pas bien Du coup j'aimerais bien savoir Un petit peu s'il y a des gens qui se sentent Comme moi là là s'il y a des gens qui sont en galère au niveau de l'odorat, je vous parle pas de, de 3-4 semaines après le Covid, là je vous parle de 5-6 mois après. Enfin, vraiment, moi ça fait. Euh, je l'ai eu en septembre. Hein, donc, euh, et aujourd'hui, j'ai rien. Enfin, je sens bien sûr. Mais, mais comme je vous dis, mon odorat elle, elle a complètement été modifiée, en fait. Il y a des choses que je sens qu'on n'ont pas du tout cette odeur. Tu vois. C'est genre ne pas pouvoir sentir le javel, c'est quand même. Euh, tu vois, le javel c'est fort. Je la sens pas, mes produits ménagers, ils, ils sentent tous le, le vinaigre. Tous, tout, tout, tout sans le vinaigre en fait. Si dehors, si euh, ma gardienne elle a fait le ménage, d'habitude ça sent super bon, bah là ça, ça pue. Ça pue le vinaigre. Alors que. Non, c'est. <rire> elle utilise les mêmes produits, tu vois. Donc euh, voilà, c'est un peu une bouteille à la mer là que je balance parce que je suis vraiment fatiguée, sincèrement, je suis fatiguée, je peux plus là. Je peux plus.. Euh... C'est trop dur. Ça devient trop difficile. Euh, J'avance avec, mais j'ai l'impression d'aller droit dans le mur. J'ai l'impression que rien va changer. Et euh.. Et là, là, là, je, suis, je commence vraiment à être fatiguée. Je commence vraiment à être fatiguée. Donc dites-moi un petit peu, vous, comment euh, vous avez vécu la chose. Euh, J'espère qu'ils vont trouver des solutions. Euh, je me ferai pas... Je <rire> n'ai pas prévu de me faire vacciner maintenant. Je vois toutes les conneries euh, qui se disent sur les vaccins et tout. Je pense que j'ai assez de problèmes comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos vos témoignages parce que là pour le coup j'en ai besoin euh, j'en ai besoin pour un petit peu avancer et je vous dirai un petit peu comment ça se passe euh, par rapport à l'IRM de mon cerveau, par rapport à, à l'avancée un petit peu de mon état euh, bah, médical du coup donc, euh, donc voilà je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une vidéo bien plus joyeuse que celle-ci